Bonjour les amis, encore une super journée sur le DAX aujourd'hui. J'espère que vous avez pu en profiter en tout cas je vais vous montrer encore une astuce que vous pouvez utiliser donc sur les marchés particulièrement sur le DAX puisque c'est un marché qui bouge superbement. Donc qu'est-ce qui s'est passé les jours précédents eh bien, vous avez vu cette grosse chute ici, vous voyez c'est une grosse bougie H4 ici donc 4 heures le marché était remonté et puis là on a eu une redescente et encore ce matin donc une, une chute depuis hier donc très importante donc durant la nuit. Et puis ce matin qu'est-ce qui s'est passé <rire> Et bien euh, c'est très simple donc euh, si on redescend sur les unités de temps plus petites, ben, qu'est-ce qu'on voit ben ici donc on est à 14.829 sur le DAX. Et si vous regardez sur les unités plus grandes ben vous voyez donc qu'en H4 on est quasiment au même niveau que euh, la bougie baissière ici mais très souvent quand vous avez ça, vous pouvez euh, le constater, le marché redescend un petit peu plus bas. Donc vous le laissez dépasser ce niveau-là et après vous commencez donc à vous intéresser euh, à un mouvement à la hausse. Et mouvement bien sûr qui, qui a été magnifique, là on est à 2000, 2800 points donc vous voyez euh, super. Euh, Je n'avais pas la possibilité de rester ce matin tout le temps devant les écrans, j'avais des visites, j'avais des choses à faire mais euh, j'ai quand même fait 3% de gains sur mon compte, j'aurais pu faire le double hein. mais euh, bon j'avais des choses à faire donc euh, c'est vraiment euh, à ce moment-là donc euh, trouver le point d'entrée. Donc moi je suis rentré à ce niveau-ci où j'ai mis donc euh, la, le trait ici à 14.829, vous voyez c'est pas mal. Hein. J'avais pris d'abord un premier trait j'ai été stoppé mais après donc euh, j'ai repris euh, à la hausse et euh, j'ai bien sûr compensé très rapidement euh, la petite perte que j'avais prise. Et euh, donc j'ai renforcé encore et voilà. Je n'ai pas, pas gardé ma position parce que j'aime pas euh, ne plus être devant les écrans donc, euh, mais j'aurais pu faire bien sûr le double, euh, j'aurais pu faire 5-6% sans problème. Donc vous voyez que c'est tout à fait possible de faire ça, le tout est d'avoir quand même une technique et un peu de pratique. Euh, si vous cherchez une formation bah, je vous propose la mienne, maintenant vous pouvez prendre d'autres formations aussi. Mais le tout c'est quand même de comprendre les marchés, de savoir quoi faire à quel moment et de profiter de mouvements comme ceux-là. Vous voyez les, les mouvements fantastiques qu'on a donc si on prend ici un premier mouvement, là on a 4000 points, euh, on retourne dans l'autre sens ben là c'était encore plus beau. Là vous voyez là on est à 6400 points et ça repart dans l'autre encore 6, 6400 points là aujourd'hui on est à, à 3000 points quasiment. Donc vous voyez que sur les marchés il y a moyen de, de gagner beaucoup d'argent. Euh, le tout est de trouver donc ça ici, le moment où rentrer, pourquoi rentrer à ce moment-là. C'est ce que je, moi je vous enseigne dans, dans mes formations et trouver le moyen de rentrer euh, au meilleur moment. Donc c'est-à-dire que euh, vous avez différents indicateurs, vous avez donc euh, vous voyez, attendez je vais essayer de faire en sorte que ça ne bouge pas, voilà de pouvoir reculer. Voilà donc vous voyez ce qui s'est passé, euh, le marché ici il a stagné mais moi je savais qu'on était quasiment à un point de retournement parce que le marché avait atteint donc la, la grosse baisse qu'on qu a eue euh, donc euh, ici, donc vous voyez on était ici à ce niveau-là. C'est là, là qu'il faut commencer à s'intéresser, quand le marché redescend ici il y a un support à ce niveau-là c'est clair qu'il va y avoir des réactions approximativement ici et très souvent donc le marché redescend un petit peu plus bas et c'est à ce moment-là que vous devez chercher un point d'entrée. Bien sûr il faut mettre une protection parce que si jamais le marché cassait et prenait 5 000 ou 10.000 points de plus. Donc si on regarde sur des unités de temps plus longues c'est clair qu'il faut, il faut quand même être prudent. Hein. Le marché aurait pu casser et aller, aller beaucoup plus bas, ça on n'a jamais une certitude à ce niveau-là. Mais euh, vous voyez quand même que on avait une bonne probabilité, ça valait la peine donc ce matin de surveiller ce qui allait se passer. Vous voyez la mèche qu'on a eue, peut-être que le marché il va, il va encore exploser à la hausse. Hein. Euh, donc euh, moi je ne suis plus sur le marché mais peut-être que ça vaut la peine de, de se repositionner, de chercher un point d'entrée. Mais vous voyez ici le marché, euh, le stochastique ici est suracheté donc c'est un point, c'est un peu délicat, il peut y avoir une réaction euh, forte ici. Donc là je ne me positionne pas mais euh, se positionner ici ça c'était vraiment euh, c'était un cadeau là que le marché vous faisait. Donc euh, ce qu'il faut donc c'est trouver le bon point d'entrée. Donc quand vous avez ça donc euh, vous vous positionnez, on était un petit peu plus bas ici que le, que le, le plus bas précédent. Donc vous cherchez des points d'entrée dans cette zone-là. Alors vous pouvez comme moi j'ai fait donc j'ai pris un premier, un premier trade euh, et puis le marché c'est retourné donc j'ai été stoppé. Ce n'est pas grave vous prenez une petite perte mais après vous vous repositionnez et là c'était parti donc euh, c'était parti pour, <rire> pour la gloire. Donc vous voyez qu'il euh, faut comprendre le marché, il faut comprendre ce qui se passe, euh, comment ça fonctionne et à ce moment-là vous allez faire euh, euh, des, des journées fantastiques sans aucun risque et, et faire des gains des gains euh, extraordinaires également. Donc il ne faut pas, faut pas avoir euh, fait des études pour, euh, pour arriver à faire des gains comme ça. Il faut juste avoir une méthode, comprendre les marchés, pratiquer un peu et vous allez pouvoir euh, gagner comme cela sur, sur les marchés. Je n'ai pas regardé encore le Dow Jones, peut-être qu'il a bougé euh, également euh, de manière intéressante. Donc on regarde un peu ici. Oui, on a aussi une belle chute ici. Donc, euh, il faudra voir à l'ouverture euh, des marchés dans, dans une heure ce qui se passe. Il y aura peut-être un beau trait d'affaires également ici, euh, sur ce marché-là. Donc, euh, vous voyez, c'est vraiment un plaisir lorsqu'on maîtrise les marchés de cette manière-là, de, de comprendre comment rentrer, à quel moment rentrer. Et puis alors, à ce moment-là, vous avez protégé votre, votre position. Et vous avez, euh, vous avez tout le loisir donc de, de, de, de renforcer vos positions, de prendre des, des gains intermédiaires et de faire euh, des journées fantastiques euh, de plusieurs pourcents de votre euh, capital. Après avec la pratique bien sûr vous allez pouvoir prendre plus de risques, prendre euh, du levier et euh, faire des journées, euh, des journées qui sont, euh, qui sont extraordinaires euh, en trading. Donc moi je vous conseille euh, le DAX, le Dow Jones et là-dessus vous allez, vous allez gagner des, des, des, sommes, euh, des sommes très intéressantes si vous avez un capital en proportion. Euh, donc euh, prenez pas trop de risques mais surtout profitez euh, de mouvements comme ça. S'il y a un moment où il faut prendre un peu de risques euh, ben c'est quand vous avez des mouvements comme ceux-là. Donc ça c'est un… C'est du pain béni hein. quand on voit un marché comme ça, qu'on a la pratique ben, qu'on qu peut profiter de mouvements comme ça. C'est là qu'il faut vraiment mettre un peu de levier, euh, mettre, prendre un petit peu de risque mais les risques quand vous avez une maîtrise, une pratique des marchés ben, ils ne sont pas vous avez, vous avez du stress pendant quelques secondes là, après vous mettez votre, votre stop-loss donc euh, au point d'entrée et vous êtes tranquille. Si le marché redescend sur votre stop-loss vous ne perdez rien mais euh, après si ça part dans le bon sens comme aujourd'hui, ben, vous avez, vous avez euh, le sourire. Hein, vous avez... Donc euh, euh, si vous vous êtes intéressé euh, par ce genre de, de, de technique et eh bien je vous invite... Euh, à suivre mes vidéos bien sûr. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et si vous voulez aller plus loin et arriver à comprendre comment on maîtrise des marchés comme ça, je vous, je vous suggère de vous abonner, à, de vous inscrire à, à mes formations, ma formation Scalping Keishimoku. Ce qui vous paraît un petit peu euh, fouillé ici sur, la, sur, sur le graphique mais vous le comprendrez. Parce que quand on redescend sur des unités plus petites, vous voyez ici on est en 5 minutes, ben là ça devient nettement plus clair et avec les quelques indicateurs que j'utilise eh bien vous saurez optimiser vos points d'entrée et vos points de sortie et tout ça je l'explique donc dans ma formation Scalping et Ishimoku. Donc euh, vous voyez le marché qui continue à monter. Ça ne m'étonne pas avec la, la mèche qu'on a ici. Hein. Vous voyez la mèche ici, ça veut dire qu'on a eu une réaction très forte euh, des acheteurs et euh, que le marché il va peut-être euh, peut encore exploser. Et là je vais, aller, je vais aller déjeuner donc euh, je ne me remets pas sur les marchés maintenant. Mais euh, voilà donc euh, encore un exemple de ce qu'on peut faire euh, sur les marchés euh, en toute sécurité. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo.